en train de te rendre compte de l'erreur de ton choix d'avoir voulu être celle qui brillait tu t'es créé une espèce de podium une espèce de tour de babel qui permettait d'asseoir ta grandeur d'asseoir ton autorité d'asseoir tes capacités et tes talents et ton génie et tout ce que tu peux faire de bien dans la vie en gros si je te résume tu as, as posé le choix, tu as fait le choix de mettre tes talents, ton génie et tes capacités en avant, quitte à sacrifier l'humain que tu es avec ses défauts, avec sa peur d'être en lien, avec euh, son indécision. Et il y a quelque chose qui me renvoie derrière, ça je, ça, je ne peux pas le supporter, mon indécision, mes failles, mon humain qui est imparfait, imparfaite, je ne peux pas le supporter. Donc, je ne peux pas le supporter, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'injonction d'être parfaite. C'est l'injonction de... Alors, pas d'être parfaite. C'est pas totalement... Euh, ça ne raisonne pas totalement ça. Euh, l'injonction de, de mener à bien ma vie. En fait, tu veux être celle qui gère tu as, as le but inconscient d'être celle qui tient les rênes, d'être celle sur qui on peut compter. Et en même temps, ouais, simultanément, ouais, le fait de créer ce choix-là, de créer cette tendance-là chez toi, ça te fait mettre de côté bah, tes failles, ton manque de génie, tes échecs. Et ça sur quoi s'est posé Parce que tu me dis que tu n'as pas d'amis. Et que tes relations sont surtout en lien avec ton travail. Je sens une espèce de barrière chez toi, cette barrière d'où elle vient C'est l'inquisition. Ok. Ah oui. Alors pourquoi il y a cette barrière qui t'empêche de te lier aux autres Parce que tu joues les, inquisi les inquisiteurs, les inquisitrices. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, hein, qu'est-ce que ça veut dire être inquisiteur Tu vas voir les points noirs des autres. Tu vas voir le verre à moitié plein. Ou plutôt, tu vas, voir, tu, vas voir le, pardon, tu vas voir le verre à moitié vide. Tu vas voir ce qu'il ce qu manque. Et pourquoi tu projettes ça à l'extérieur Parce que tu te sens être à demi-toi à l'intérieur. Tu connectes un vide à l'intérieur de toi que tu ne peux pas supporter, que tu refuses d'aller reconnaître et d'aller pleinement voir, qui t'empêche d'être toi-même et tu projettes ce vide à l'extérieur, et ça se transforme en bah, « les autres ne sont pas ceci, les autres ne sont pas cela ». Et en gros, tu as énormément d'exigences derrière. Envers les autres. Envers euh, ce que c'est pour toi l'amitié, envers ce que c'est pour toi être en lien. Donc, alors il y a plusieurs choses derrière. que Je commence par lequel Alors, c'est sous-tendu par l'exigence que tu as envers les autres d'être à la même hauteur que toi, à la même hauteur que tes talents. Et ça, c'est le voile qui vient cacher ton... ta perdition, ta propre perdition. Pourquoi perdition Parce que, en fait, tu n'as pas de repère. Tu te crées une structure qui semble nickel à l'extérieur parce que tu as un manque de repères à l'intérieur. Dit autrement, tu as besoin d'amis fiables à l'extérieur, sauf que tu refuses, toi, de jouer les scènes qui pourraient se produire lorsque tu es en interaction avec des gens. Dit autrement, tu refuses ta propre spontanéité, tu refuses ta propre folie, tu refuses euh, tout ce qui est imprévu et inconnu en toi. Voilà ce, sur quoi est posé, euh, le, voilà ce sur quoi est posé le manque de lien que tu me décris. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe Dans l'énergie du groupe de ce soir, on voudrait avoir le courage d'aller au-devant de nos, de nos instincts, de pouvoir les montrer, de, de pouvoir malgré l'imperfection de nos instincts, l'imperfection d'être humain, on voudrait être reconnu pleinement par les autres. On voudrait pleinement se sentir accepté par la tribu. Parce que oui, on en a besoin. Parce que oui, on a besoin d'amis. Parce que oui, on a besoin de personnes qui nous soutiennent. Parce que la maison, l'appartement dans lequel vous vivez ont été construits par des gens. Cette caméra a été construite par quelqu'un, ce micro a été construit par quelqu'un si on peut tous se retrouver maintenant sur internet, sur Youtube, c'est parce qu'il y a des ingénieurs réseaux qui ont créé les, les réseaux informatiques qui nous permettent de communiquer, parce qu'on est interdépendant et on pisse dessus. On fait semblant que je me suis fait tout seul, je me suis fait toute seule, alors que c'est une grosse connerie. Allons voir pleinement la dépendance que l'on a vis-à-vis -vis des autres et en fait... Que cette dépendance nous rassure, cette dépendance, cette interdépendance nous fait du bien. On aime être dans le groupe, on aime, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous fait une chaleur à l'intérieur. Voilà ce que c'est.